Hello les chicas, j'espère que vous allez bien me down, down. Me down, down. Moi je vais très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est logique Une vidéo sur mon organisation scolaire de cette année vu que j'entre à la fac. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous dis de rester pour la suite. Les gars, cette année, oui, bébé, je grandis. Oui, je rentre à la fac, l'université pour euh, ceux qui ne savent pas l'appellation fac hein, Je rentre le 19 septembre, euh, lundi. Je suis stressée, mais c'est pas grave, ça va aller. Je suis confiante, je crois en moi. Bah, les gars, qui dit nouvelle année, nouvelle rentrée, enfin, dit nouvelle organisation, ça c'est sûr, surtout qu'à la fac, c'est pas comme euh, en secondaire. Ah, ce qui paraît on est dans le monde des grands Ben, j'ai pas le choix en fait Je dois faire une organisation, avoir une organisation Je me suis un petit peu renseignée, j'ai regardé les vidéos Tchic-tchac, j'ai pris de gauche à droite Voilà, je me suis servi des conseils des gens Pour peaufiner Et créer mon organisation Personnelle, bien évidemment Les organisations sont personnelles Tu peux t'inspirer de gauche à droite Mais voilà donc voilà les gars, vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous êtes à la fac, soit vous entrez à la fac, soit vous allez entrer à la fac Donc voilà, vous n'êtes pas censé ne pas savoir, je ne sais pas si c'est français, mais en gros vous savez qu'on a les CM et les TD, les cours magistraux et les travaux dirigés Oui bébé, j'y arriverai Les cours magistraux, c'est genre les cours où t'es en amphi, tu as 1000 personnes, j'abuse un petit peu 500 personnes avec toi, voilà, t'es comme ça Surtout si t'es timide, c'est pas le top mais c'est pas grave, on n'a pas le choix. J'ai décidé de prendre mes cours sur l'ordinateur. Attention, mon bébé. Les cours en cours magistraux, je les prendrai sur l'ordi. Et en TD, ben, je prendrai un cahier. Donc voilà. Je vais, aller, je vais aller avec un sac à dos. Parce que j'ai pas encore trouvé de sac à main qui me plaît, etc. Donc le temps d'en trouver un, ben, j'irai avec ce sac à dos de chez euh, Primark qui m'a coûté 7 euros, qui n'est pas solide. Mais bon, j'ai confiance en mon sac Et on verra, donc voilà Je vous ai dit, je prendrai mes cours sur ordinateur Donc je ne l'ai pas acheté Spécialement pour ça Mais l'année passée, donc quand j'étais en 6ème En réto, pour euh, mon TFE J'en avais grave besoin, donc je vous ai acheté un ordi Mon père m'a acheté Il a mis une bonne partie, j'ai complété Donc j'ai pris un HP, voilà, je fais du je monde vite fait Un HP Je vous, ne sais pas trop les références Les références M'a coûté 700 euros. Donc voilà, je vais prendre mes, ordres, mes cours sur cet ordinateur. Avec cet ordinateur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu, bébé Je t'explique. Voilà, donc je vous ai dit, il y a des CM. Je prends mes cours sur Orange J. Ce que je vais faire, je vais imprimer tous mes cours quand je vais rentrer. Quand je les imprime, je les mettrai dans des pochettes comme ça. Selon chaque cours. Si par exemple, j'ai 14 matières. J'ai 14 matières. J'ai droit, j'ai euh, macroéconomie, j'ai statistique. Chaque pochette contient une matière. Donc, stat, mat, droit, on va dire. Sous, lundi, on me dit oui, je regarde mon horaire. Parce on me dit, je regarde mon horaire, je vois, j'ai stat, mat, droit. Je prends ça. Petite farde à rabat, à Enfin, non, ça, à élastique plutôt. Excusez-moi. Tac. Je prends ma farde. Lundi, j'ai quoi, stat, mat, droit Je prends ma pochette de stat, ma pochette de mat. Ma pochette de droit je les mets à l'intérieur et je suis posée pour la journée j'ai pas un cartable qui pèse 10 tonnes et en a assez pour le coup j'ai prévu deux deux trois je vais en acheter ou loulou je vais en acheter peut-être encore euh, une farde. ben voilà, ouais, parce que, voilà quoi euh, si le, quand je prendrai mes trois cours là, ben les autres cours resteront là, quoi, et comme ça, vice versa. Donc, en gros, c'est un système qui te fait changer tous les jours. Enfin, tu dois euh, tous les jours changer. Quoi. Mais moi, c'est le plus facile pour moi parce que même quand j'étais en secondaire, je faisais ça. J'avais deux grosses fardes et je changeais. Aujourd'hui, j'ai quoi euh, J'avais physique, géo, blablabla. je prends mes cours et je déplaçais. Donc, voilà, moi, c'est une technique qui va marcher pour moi, j'en suis sûre. J'en suis certaine même. Je répète bébé Tu as ça pour tous tes cours, enfin, pour chaque cours. Ça, tu videras une fois par mois ou une fois et demi tous les deux mois je ne sais rien comme tu veux par rapport à l'abondance par rapport à son contenu si tu vois que c'est trop lourd ben tu vides et quand je viderai ou je mets je mets dans des fardes comme ça les fardes des grosses fardes comme ça qui resteront à la maison donc ce sera fard pour les cm intérieur je mettrai des euh, comment on appelle ça des euh, oublié le nom, ça, si vous vous rappelez du nom dites le moi en commentaire, j'ai complètement oublié pour séparer quoi, enfin, Voilà. voilà quand je viderai ma pochette, je mettrai tous mes cours là, etc, et puis au fur et à mesure mais euh, je garderai toujours deux trois feuilles euh, de, de, du cours de la veille quoi, parce que voilà faut, faut quand même garder quoi. jamais si le prof veut revenir en arrière sur ce que vous avez un petit peu vu, donc voilà, ça c'est pour mon organisation, pour les CM pour les TD je prends un cahier en fac, il y a deux, tri deux semestres, donc voilà, un cahier pour un semestre, un autre pour un deuxième semestre Un cahier qui est comme ça, de chez Action bébé, séparé par des intercalaires, j'ai trouvé le mot, c'est des intercalaires donc, putain, ça me rend très très sombre, je vais me mets comme ça, voilà bébé, tu vois Donc euh, séparer, c'est très compliqué, voilà donc voilà, je vous ai montré, ça ça sera pour un semestre et après j'en prendrai d'autres pour un deuxième semestre. Donc ça c'est pour mes cours en TD, eh j'écrirai bien évidemment avec, j'ai pris ça, des bic de chez Action, mais bics à tête de couleurs, flux, enfin tout. Moi j'adore quand il y, a, qu il y a de la couleur dans, dans mes cours, donc euh, je prendrai beaucoup de bic de couleurs parce que les cours tout noir ou tout bleu, c'est pas possible, j'arrive pas à étudier. Ensuite, moi ce que je vais faire, et je vais essayer de m'y tenir, je vais à chaque fois réécrire, enfin, synthétiser mes cours, faire des fiches, quoi. Parce que comme ça, au, au blocus, ben, je suis tranquille, je peux juste, je peux juste vite réétudier mes fiches et euh, je pourrais taper, parce que j'aimerais bien taper en décembre, donc voilà. Peut-être risquer, mais on verra, je verrai si ça marche, ben, tant mieux, ça marche pas. Tant pis, je ferai plus cette technique. Pour mes fiches, donc, dit, je tape mon cours à l'ordi, je l'imprime, je le mets dans ça et immédiatement ce que je fais, je réécris sur une fiche. Donc, je réécris, quoi, je fiche mes cours quoi, et je les mets dans ce genre de plastique qui aura aussi. Qui, les plastiques auront des euh, étiquettes avec chaque cours que j'ai fiché. Et ça, je les mettrai donc dans là. Ça sera une farde pour les fiches. Comme ça, t'es tranquille. Quand tu dois étudier, tu prends ton cours. Un, histo euh, Pas histoire, mais histoire économique par exemple. T'as toutes tes fiches. Euh, droit T'as toutes tes fiches. Statmap. T'as toutes tes fiches. Tu es tranquille et tu me remercieras. Voilà. Donc, ça, c'est pour ma, euh, mon organisation. Comment je vais procéder. J'espère m'y tenir. Enfin, un petit récapitulatif. Donc, tu prends tes cours à l'ordinateur pour les CM. Tu rentres le soir, tu imprimes tes cours. Tu les mets là. Quand tu as imprimé tes cours, tu prends des fiches Bristol, les fiches blanches là. Tu réécris, tu mets les couleurs dont tu as besoin, tu les mets là. Quand tu les as mis là, par matière et dents, tu les fous dans ta farde pour Le lundi, tu vois ta cours de stats, maths et histoire économique. Tu prends tes salas euh, tes, euh, de stats, maths et cours économiques. Voilà. Tu les mets dans ta farde à Tu vas. Avec ton sac, tu mets ton ordi, ta trousse avec tes bits et flous que tu as besoin. Nanana. Le jour où tu as tes TD, tu prends ton cahier, ton cahier de TD qui est rose et qui te donne envie d'aller à l'école. Tu es heureuse, tu réussis ton année et y en a assez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous annoncer aussi un truc. Vu que ma rentrée c'est le 19, ben là, cette semaine, j'ai envie de filmer. Pas cette semaine, la semaine de la rentrée, je vais vous filmer toute ma semaine. Et je vais ben, donc filmer du lundi au vendredi, avant et après. Donc chaque jour, l'avant, le, le soir, l'après, enfin l'avant, le soir. T'as compris quoi Pour vous dire un peu mon avis, mon ressenti, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, comment je me sens. Là, là, là, là, coupe, base, je vous fais de gros bisous les gens. Et je vous laisse, voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire, de aimer, partager ce que vous voulez. Ça me ferait trop plaisir. Il y a mes, mes réseaux sociaux, il après, il y a aussi mes liens des réseaux sociaux, voilà, que je me trompe pas d'infos si vous voulez me suivre sur Snapchat, j'en vraiment trop ma vie. Je vous fais de gros bisous. Ciao les amis!